Bonjour, je me présente, je suis M. Maas-Luc. Je vais faire la water 2019, du 15 au 17 juillet de cette année. Et la course fait 217 km dans des températures de plus ou moins 50 degrés. J'ai envie de faire la water parce que voilà, c'est une course mythique, c'est une des courses les plus dures au monde à cause justement de la température. Pour me préparer à cette température, d'abord c'est là, tout est là. Et ensuite, j'essaie de comprendre un peu comment mon corps réagit en m'entraînant dans une serre. Et je cours sous des températures de 45-50 degrés, quand la température extérieure est à 25, comme aujourd'hui, par exemple. Et ça, c'est vraiment pas tout à fait les mêmes conditions, parce que dans la serre, il fait humide et que là-bas, il fera très sec. J'ai voulu, dans, dans mon défi personnel de réaliser la bedwater, ajouter euh, une condition un handicapé physique et un handicapé mental. C'est un bel exercice et puis c'est pour prouver aussi, surtout, que l'handicap n'est pas un handicap. Est tout est dans la tête, naturellement, il y a l'handicap physique que l'on voit, mais euh, au niveau d'un effort physique, que ce soit extrême ou autre, nous sommes tous égaux.